Bonjour les amis, c'est Yushka. Bienvenue sur ma chaîne Le Tarot des Cinq Soleils. Eh bien, nous allons voir ici donc l'horoscope de vos cancers pour l'année 2019 et ascendant cancer également. Alors, euh, voilà, ben, je vous souhaite donc euh, un, un bon visionnage concernant euh, cette, euh, ce tour donc des douze maisons astrologiques. Avant euh, ça, je voudrais vous dire que ça sera intéressant de regarder la petite vidéo d'intro, hein, parce qu'elle nous concerne tous concernant les énergies de l'année 2019, hein, mes amis chiens. Eh bien, nous allons voir, Alain, tout simplement, votre thème de l'année 2019. Alors, il commence extrêmement fort avec euh, tout simplement dans votre dans la maison 1 hein, c'est-à-dire celle qui vous stimule qu'est-ce qui vous habite eh hein, bien vous avez vraiment envie de une nouveauté c'est vraiment une énergie nouvelle hein, qui vous appelle à vivre quelque chose d'autre dehors un autre vous un autre chez soi euh, une autre ouverture hein, vous qui êtes assez disons quand même raisonnée, raisonnable disons avec le pas tout à fait mesuré et tout et il y a ce, ce souffle quelque part disons d'Uranus qui arrive euh, sur cet horoscope euh, de façon tout à fait magistrale mais en même temps il y a une grande retenue disons saturnienne qui fait euh, le pas raisonnable on va dire ce qui fait que euh, ce que vous allez entreprendre cette année peut être extrêmement naturellement bénéfique hein, euh, parce que vraiment il y a des énergies extrêmement vivaces hein qui vous encourage, disons, à aller euh, vers l'extérieur et à vous projeter, disons, dans une nouvelle aventure, quelle qu'elle soit, même concernant le cœur, là, euh, il est fort possible même que vous, qu'il soit question de mariage, de rencontre, de nouvelles installations, de voyage. Oh, il y a une extrêmement, il y a une très grande intuition également qui arrive, hein, concernant naturellement les finances et tout. Il y a un côté extrêmement. Euh, D'où, bien, une bonne gestion, une très bonne gestion, disons, du, du capital. Le signe du cancer, c'est un signe féminin, c'est le signe féminin par excellence. Donc on imagine naturellement derrière ce signe féminin la signature de la Lune qui se retrouve également ici. Vous voyez, donc... Euh, naturellement il y a euh, concernant euh, toutes les investi investissements matériels et tout c'est également disons pris en considération sur euh, tous les placements qui pourront être faits vous voyez très loin, dès le départ. Vous vous servez également de votre passé, là on le voit, j'y reviendrai plus tard, euh, pour pouvoir avancer. Tout ce que vous avez mis de côté, que vous avez engrangé, etc., patiemment, très patiemment, pas à pas, va vous servir cette année pour vous sortir un petit peu du sable. Euh, personne très délicate, pas du tout, m'as-tu Mais le cancer est toujours extrêmement remarqué, parce que c'est comme ça. Il a un magnétisme de fou, ce cancer. Alors, pourquoi je vous dis euh, que dès le départ... Vous allez vous servir également du passé parce que la carte, disons, qui est sur une maison 1 et la carte qui est sur la maison 12, ce sont deux signes saturniens. Vous avez 1, euh, le capricorne, et un donc le verso, ce qui fait qu'il représente le passé et l'avenir, sachant que naturellement tout se construit. Bien sûr, vous voyez des tas de signes. Pour moi, ça me parle parce que ça me parle de comportement. Ça me parle d'ambiance. Donc, voilà, c'est le côté extrêmement raisonnable. <coughs> Pardon. Alors, concernant les enfants, ben il y a un petit peu du flou. là, La famille, les proches, il y a un petit peu du flou. Dans le sens où vous avez des discussions très ouvertes. Hein. Et on vous conseille, euh, mais vraiment gentiment, de voir vraiment la totalité euh, de la situation, quelle qu'elle soit. Il euh, y a un, un très gros accompagnement et une grande amitié. Une, tous, tous les signes d'eau, je les regarde, disons, extrêmement attentivement, parce que Mercure souffle. Euh, sur, euh, donc, euh, les signes d'eau euh, cette année. Et c'est vraiment extra extrêmement important, étant donné que vous, vous êtes également un signe d'eau. Donc, ils sont vraiment euh, tout à fait remarquables. Et, et je m'arrête là-dessus. Euh, c'est euh, le côté enfant. Oh, tiendra une grande place. Hein. Là, quelque part, je me demande, disons, si vous... Vous n'allez pas, disons... Euh, concevoir l'idée d'agrandir la famille, même, cet, cet, cet été, voyez-vous. Enfin, le taureau, bien sûr, qui se retrouve dans votre maison avec l'amour. Ah, vous, vous avez besoin de sécurité, quoi qu'il en soit, et vous avez vraiment la mesure, là, on s'aperçoit que vous ne faites absolument rien, disons, de démentiel, vous avancez le pion d'une façon absolument mesurée et mesurable, c'est tout à fait formidable, en amour, alors là c'est le feu, vous avez envie de mettre le feu, euh, de vous faire plaisir, euh, d'accompagner euh, également, disons, euh, euh, vous pouvez même accompagner carrément ou animer un, un, un, un groupe, euh, vous êtes euh, très aussi sensible. Hein. Euh, ça, ça, peut, ça peut correspondre, disons, à, à, dans, cette, dans cette maison, je vais dire que vous aurez beaucoup plus envie, disons, de fixer euh, des... Euh, à long terme, des, des choses, par exemple, si vous vous mettez dans la musique, c'est parce que vous avez vraiment envie de suivre un cursus, vous avez envie d'aller vraiment de fixer le truc, si c'est vraiment, par exemple, euh, parce que c'est extrêmement créatif, euh, si vous avez envie de vous mettre au théâtre, par exemple, c'est vraiment pour aller vraiment jusqu'au bout de votre truc. Et C'est pas, c'est vraiment quelque chose, disons, le hobby euh, de votre année que vous avez trouvé ou que vous voulez développer, que vous avez déjà, il y a déjà un clin d'œil, disons, en arrière, c'est quelque chose qui vous titillait. Là, euh, c'est un truc, euh, je, je, je, je le prends et je vais l'exploiter jusqu'au bout, là maintenant je ne veux pas lâcher, style je fais de la danse, ou n'importe quoi, quoi qu'il en soit, tout ce qui vous fait plaisir et tout, là c'est vraiment je veux aller jusqu'au bout de mon projet, si c'est par exemple une question d'avoir envie d'enfant, non, on arrête d'en parler, là on va le faire, vous voyez, vous mettez vraiment en, en, en exécution tout à fait vos projets, donc il y a un côté extrêmement quelque part têtu hein, euh, qui arrive, raisonnable, nouveau, mais têtu. Euh, concernant euh, disons votre euh, l'alter ego, eh bien, euh, votre euh vos correspondants, quelque part, que ce soit votre, vos mari, votre mari, votre femme, que ce soit, disons, votre partenaire ou vos conseillers proches, auront, disons, euh, seront, disons, interpellés en disant « ouais aïe, aïe, mettez quelqu'un, disons, de nouveau, mais ça fait plaisir à voir. » Il y aura quand même, disons, un encouragement. Là, il se signale extrêmement euh, « Vous prenez pas le bouillon, vous allez même être aidé. Euh, » carrément, disons, pour quelque part, parfois sortir du de la lournière, du trou, comme on va dire, vous aurez toujours des aides en disant, non, mais tu avais une bonne idée s'il y a des doutes qui arrivent, parce qu'on a toujours, malgré tout, vous voyez des doutes, vous êtes un signe lumière, euh, lunaire, lumière en plus, c'est pas c'est pas anodin, mon petit lapsus, hein. et, et c'est vrai que euh, ça vacille, des fois, on a toujours besoin, disons, d'un réconfort et vous en aurez un, hein. Euh, ça sent que votre signe jumeau, euh, cher cancer, et eh bien c'est justement le signe ju jumeau, là, vous voyez c'est celui-ci, euh, qui se trouve euh, dans la maison euh, du soutien, et, et, et donc euh, du feu, là, du sagittaire. Donc, pour résumer, là, je vous le montre carrément, c'est que faites-vous confiance, faites confiance à cette nouvelle personne qui émerge de vous. C'est un côté euh, que vous n'avez pas encore exploité à fond. Donc, on va dire le côté masculin et que vous allez donc mettre en œuvre. Donc, cette année, vous allez euh, vous un peu... Euh, Décoquiller, sortir de votre coquille. Vous allez vraiment euh, euh, aller vers d'autres choses de façon sur plusieurs plans. Hein. On avait vu, c'est hein, question d'argent, vous avez des investissements qui arrivent qui sont tout à fait raisonnables pour aller vers, disons, un, un autre, un autre chez vous. Mais vous pouvez réellement déménager également, hein. C'est là, il y a quand même une, une un changement, disons, de situation, euh, euh, concernant également le lieu. Alors, vous pouvez même changer simplement de rue, ou vous pouvez changer carrément, disons, l'intérieur de votre maison de façon à faire quelque chose de carrément neuf en disant, bah ben là, voilà, ça s'est aussi terminé, je me fais plaisir. Moi, maintenant, euh, mon intérieur, je le veux comme ça et il sera adapté comme à mes besoins. C'est un peu comme si vous vous réappropriez carrément, disons, euh, l'entièreté de votre vie, tant sur le point sentimental, sur le plan physique, matériel et tout. Vous êtes là, vous dites « je gère, je suis, j'existe, je gère, je suis capable de ». Voilà, euh, j'ai un cœur, j'ai une grande émotivité, d'accord, mais je suis aussi très forte là, euh, donc euh, de me servir de mes amis, de mes, de, de, mes, de mes amis, de mon cœur, de toute cette capacité, vraiment vous avez l'impression que, euh, vous avez l'impression, et heureusement... Euh, donc de pouvoir euh, soulever le monde et ça c'est tout à fait disons merveilleux et il y a de, vraiment des très très belles cartes disons qui terminent euh, disons cet horoscope alors euh, cher Cancer non vous ne dans ces paves, euh, disons, euh, sur la planète, comme ça, euh, en 2019, il y a des choses absolument euh, très concrètes euh, qui arrivent. Tout simplement, on dirait que le, le, le fruit est mûr, et eh bien voilà, euh, cette année, bah vous le cahier, vous êtes dans votre jardin, vous l'exploitez, vous êtes tout à fait mesuré, respectueux, oh là là, ça c'est magnifique, hein, complètement respectueux également de votre environnement, et et, et on va dire aussi euh, du vivant, de l'être humain et tout. Vous avez vraiment un autre regard sur vous. Et quelque part, vous devenez même vraiment un, un, une source euh, de, de lumière également pour, euh, pour les autres. Hein, tout à fait. Alors, bah, écoutez, c'est tout à fait magnifique, cher Cancer. Hein. Et je vous souhaite le meilleur, voilà, pas mesuré, comme vous savez si bien le faire, apporter la vie, cher cancer. Eh bien, n'oubliez pas de visionner naturellement la fameuse vidéo de votre signe jumeau, hein, qui est votre part masculine au fond de vous. Alors là, je vais vous dire pourquoi. À vous, euh, Cancer. Hein. Euh, le Cancer, c'est la femme. Hein. La femme, on sait bien ce que c'est. Elle a les enfants, et on sait que le jumeau. Euh, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Hein. C'est assez déstabilisant les signes, les signes jumeaux, euh, au point de vue euh, cosmique. Hein. Et ça vient de très loin. Ça vient disons de très très loin cette cette connaissance. Hein. Mésopotamie donc. Euh, voilà. Donc, la femme, qu'est-ce que c'est C'est le cancer et les jumeaux, euh, les jumeaux, donc, c est, c est, ça représente, disons, l'enfant. Eh bien, oui, qu'est-ce qui fait sortir la femme hein Qu'est-ce qui la rend nouvelle Eh ben c'est les enfants. Eh bien, quelque part, laissez parler. L'enfant, vraiment qui a en vous. Osez, allez-y, faites, faites ne pas. Vraiment, vous avez des énergies, des énergies qui sont tout à fait fantastiques pour, euh, donc, euh, l'année 2019. Hein. Je vous souhaite vraiment le meilleur, cher cancer. Hein. Alors, j'espère que cette vidéo vous aidera à ben, euh, profiter au mieux donc euh, des opportunités euh, de l'année 2019. Hein, euh, et puis, pour une consultation personnalisée, retrouvez-moi sur euh, mon site euh, tarot tarotdescinqsoleil.com. <rire> Merci de votre présence. Hein. Merci beaucoup. Je vous like. À tout de suite.